Minecraft. Minecraft c'est un jeu qui est libre. On va faire tout ce qu'on veut. On peut écrire ses propres textures pack, comme des mods ou même des data packs. Et dans cette vidéo, le, le data pack que j'ai testé était assez spécial. <rire> Bonjour à tous, c'est Baki. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouveau petit live sympathique. Comme ce que je dis à chaque live, c'est génialissime. Mais faut savoir un truc c'est que ce live sera assez spécial. Ça fait longtemps que j'ai pas streamé. Hein. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je mon siège. Ah, putain. Comment vous allez bien tout le monde Comment ça va <rire> Nouveau petit live sympathique. Comme vous avez pu le voir dans le titre, euh, ce sera euh, Minecraft, mais il y a un Hunter. En, en vrai c'est un Data Pack, mais fait genre c'est vraiment un Hunter s'il vous plaît. J'ai pas d'amis, malheureusement. <rire> du coup c'est un Data pack, on va jouer en 1.16.5, ouais. Puisque c'est la seule version qui peut, que mon PC peut accepter. Et mon Steam la aussi. Je vais faire ça, je vais aller en solo, je vais me créer un nouveau monde. Je vais aller dans le pack de données. C'est la première fois. Je vous jure la première fois que je clique sur ce bouton. Je vais ouvrir aussi, boum, une nouvelle fenêtre de explorateur de fichiers. En espérant que ça puisse pas faire planter mon PC. Imagine. Voilà. Et comme vous avez pu le voir, ça y est Ça y est Bien, nickel Le data pack est installé De quoi incompatible C'est compatible, t'inquiète Terminé ah je vais nommer ce monde Je vais tuer sur moi Genre vraiment <rire> C'est la vérité Bon malheureusement il n'y a pas assez d'espace pour euh, pour mettre genre vraiment Donc du coup si je mets ça tout le monde va croire que je suis vraiment fait les caca dessus J'active les commandes Crée un nouveau monde C'est parti les amis Est-ce que vous êtes prêts à avoir peur dans data pack Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit avoir peur Parce que je vous explique un truc Hier, j'ai testé le datapack euh, sur mon PC portable, vu que j'étais pas euh, chez moi, malheureusement. Et... Euh... <rire> C'était assez délicat. Alors, on va se mettre en... Oula. Déjà, ça a pété un plomb pour je ne sais quelle raison. On va faire un petit stage reload. Qui va permettre de mettre le datapack. 3, 2... Et vous savez quoi les gens Qui sont dans le chat Au lieu d'appuyer sur Start, je vais dans Setting Menu. Bon, l'animation qualité je vais mettre en smooth. La difficulté je vais mettre en terminator. Le highlight hunter je vais désactiver. On aime la difficulté. Et le show HP euh, single hunter, ben, je ne vais pas ça, je vais l'activer quand même. Et je vais mettre 10 hunters. Est-ce ah, si vous êtes toi à me voir avoir peur de 10 euh, vindicateurs qui vont me chasser. Apparence, mais oui. Customise. <rire> Ah là là, ce porte-armure de la version bedrock. Que malheureusement on n'aura jamais. Je vais prendre aussi une enclume. Et j'ai cru que j'allais mettre autre chose. Enclume. Boum. Je vais mettre. Boum boum. Hum. Hum hum hum hum Bon. Je vais me faire retrouver, je suis sûr. Je <rire> vais appuyer sur start menu. Et puis c'est parti, hein <rire> C'est parti <rire> 3, 2, 1, start Et avant de faire ça, avant de démarrer le truc, je vais mettre une difficulté. Speed <rire> On va mettre à fond leur speed ah <rire> Je vais me faire caca dessus Boum <rire> Bah voilà, au moins ça c'est fait Vous voyez ces petits effets là <rire> Alors, ça va être très simple. 3, 2, 1, go <rire> oh, oh, oh. Ah j'ai même pas d'arbre en plus à côté C'est ça le pire Ah pour le best of ça va être incroyable Bon ça va être un peu si rapide que ça en vrai. <rire> Limite je peux marcher Ils vont pas me rattraper J'y n'ai rien dit <rire> Oh portail abandonné Bah en vrai peut qu'il y a moyen en vrai Peut-être qu'il y a moyen que je puisse aller là bas Attends, j'ai une question. Ils peuvent aller plus vite en nageant Ils peuvent aller plus vite en achant. <rire> euh, donc, du coup, mon portail abandonné, c'est mort. En plus, il y a un coffre, je crois, normalement, malheureusement. <rire> ouais, c'est mort. Mais en plus, il n'y a même pas d'arbres. Euh. Non, il n'y a pas. A l'aide. Au secours, au secours. Euh... Bon, ça va. Ils sont où Ça va pas, finalement. Oh, des arbres. Dis-moi en moins qu'un 15... vie... Un village ah non il a une tête bouse <rire> bon ben j'ai réussi à confondre un village avec un tas de de dirt hein, tout va très très bien <rire> c'est donc ça l'aventure Minecraftienne attends deux attends deux secondes pourquoi je peux pourquoi je peux pas récupérer As oh, oh, oh, oh. ouais t'es un petit peu rapide toi hein. t'es un petit peu trop rapide bizarrement hein, non je voir un truc est-ce que t'as la speed ou pas t'as la speed nickel <rire> il a la speed <rire> en plus faut d'avoir un truc que je peux pas faire slash locate. Hein. Le mec a désactivé les le locate, malheureusement. Ah, je le déteste. Je <rire> peux au moins prendre la bouffe, hein, j'espère. Je peux pas prendre de nourriture, hein. <rires> finalement. Mm. Mm, ça sent bon. Non oh oh. <rire> Hop là. Attends. Attends, <rire> il a pas fait ce que je crois Ils ont fait ce que je crois hein. Oh, yes Ils sont trop loin Yes <rire> Je peux rien faire, finalement Je ne peux rien faire ah. En fait, je peux juste courir, je peux même pas me faire d'établi À part si, mais il faut vraiment que je sois rapide hein. Ok. Normalement, ils allaient être avec du... fou. Fullmay me dis pas que t'as ce que je crois comme épée. Oh oh ok, je, je me casse. Ah ah ah oh, ah un petit peu trop près. ah ah ah ah ah ah ah le chat euh, twitch je crois un lunax ah ah ah je ah Un petit peu frais, quoi. allez. ah ah ah ah ah ah ah Okay. <rire> ah, ah, ah, ah. Oh, bon <rire> insérer une musique un mp 3 oh. oh ils sont trop près arrêtez lâchez moi <rire> je crois que je vous redis vous rename en lunax ce, ce serait plus stressant pour moi oh, tes abeilles oh. Ok finalement je vais oublier vite fait les abeilles En plus ils sont trop intelligents Tu peux pas aller plus vite que moi Oh Ils peuvent aller plus vite que moi. Ah mais attends, il n'y a même pas de village en fait. Ah ah Aïe. Ah ah mais moi je suis gentil. <rire> T'es gentil toi <rire> Attends, toutes les fois où genre t'as voulu me pénétrer, tu m'as traumatisé, désolé. C'est un petit peu vrai. <rire> même tout ah <rire> ce qu'on... Est... Ah je ne veux même pas parler. <rire> <rire> vous voyez quand je dis que le dead stressant c'est flippant Vous comprenez maintenant Vendicator, tout euh, là, mais genre à euh, 90 blocs Ah <rire> Bon bah, est-ce que tu es prêt à me revoir courir ou pas, Lunax Oh, je vous ai retrouvé Et la plupart sont invisibles. Ok, attends. Ils ont encore la speed Ils ont encore la speed Oui <rire> Oh j'aurais dû en vrai j'aurais dû tame un, euh, un, un animal vu que j'ai une selle sur moi. Euh. Non, mort pas. Mort pas de faim maintenant Mort pas de faim maintenant non. Pitié Non Non non non non non non non non non non Non J'ai oublié de monter <rire> Ils peuvent monter je crois aussi Oh merde Lâchez-moi Lâchez-moi oh. Ah, non. oh Non Hmm Pourquoi il y a des.. Oh oh je pars dans le sens inverse finalement, c'est bien de viser le sud. Oh, vous, vous, oh, oh. Bon, vous vous n'avez pas peur je crois, mais moi oui Ils sont tout prêts hein Ils sont tout tout prêts faut... Oh merde Oh non non non non non non, non.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 Au pire, avec moi Merci. Bon, ouais, ils sont tous à gros Attends, oh, J'ai 30 secondes en plus. Normalement, dans un village, si je me trompe pas, il ah, y a de tout. Normalement, en plus, les coups sont en retard. Et je suis même pas en, en, en multijoueur. Hein. Je suis même pas sur les tu n'as tu vas rien leur dire. <rire> tu vas rien dire au staff, d'accord Tu es une gentille fille. <rire> tu vas rien leur dire au staff. Hein. Tu oublies tout ce que je viens de dire. Moi, non. <rire> Stop. Au oh, moins, t'es sympa. Hein. <rire> J'ai peur. À peine je prends le coffre, t'imagines, ils m'ont déjà trouvé. <rire> ils, sont, ils sont déjà vus tous vers moi. Oh T'as plaît, golem Golem Y'a pas de lit. Y a aucun lit, vraiment. Vous dormez pas vous Jure que vous, vous dormez pas. Il s'est passé quoi Excusez-moi, il s'est passé quoi À l'aide. Attends, mais en vrai, en plus, ils savent nager c'est ça le pire lunax! Ils savent nager eux! Ils savent nager! Oh! Allez! Oui! Allez! Oh! Oh! Je fait qu'il est forge! Il est forge? Eh! Golem! Mon ami, tu veux pas m'aider? Ah! Ah oh. <rire> Euh. Vous pouvez suivre le PNJ plutôt, c'est mieux non? Non! Non! non non non yes non non yes non non non pas bien pas bien pas bien pas bien ça pas bien non je peux je peux même pas faire de bateau c'est ça le pire oh oui non non pas bien pas bien aïe pas bien ah il s'est nager en plus ah non il s'est J'ai attends j'ai pas de bois sur moi Oh, attends, attends, mais ils sont à côté, je suis con. Ils vont foutre le casselis, ils vont foutre le lit. Je me barre, je me barre. Je me barre, je me barre, je me barre, barre. c'est bon, je me barre. Attends. Sous l'océan, sous l'océan, tout est calme. Fin je crois. Attends, je vais dormir sous le lit. Oh ben bah je je peux. <rire> Sous l'océan. Sous l'océan. Oh je monte. <rire> ok. Tout va très bien. Ah, ah, ils sont trop rapides pour moi. <rire> J'aurais pas dû leur ajouter de la speed. En plus... attends, ils sont déjà tout près de moi. Oh là oh, ah Libas a activé son cheat. Oh mon dieu. Deep cheat. Nib a activé ton schiste c'est bon Il a activé sa speed Il a activé sa speed et tout ça TMTC Coleman s'il te plaît aide moi Arrobas Coleman le grand Viens stp Je mentionne sur Twitter s'il te plaît viens m'aider euh... Il y a des dips qui veulent ma mort T'imagines Je mentionne rien que pour ça Oh, oh non il pas moyen en fait. Il y a des bateaux et en plus c'est ça le pire. C'est moi, bon, il y a deux bateaux. Ah c'est oh bon. oh, oh, oh, oh, oh Lui là, lui là, vous voyez là, lui c'est le leader, celui qui se rapproche de moi très vite. Lâche-moi, oh lâche-moi, lâche-moi. Lâche ah ah ah ah ah je sais que j'ai envie de refaire bien bon, comme il le faut ma candidature Mais tu sais, des fois c'est dur d'être youtubeur et c'est mort en même temps Tanao stèche moi Tanaos en, oh, en plus, il y a en plus Il y a, <rire> a Tanaos c'est 833 Free Freelave, Misty39 Il y a tout le staff Allez, l'aide, il y a le staff qui vole ma mort Il <rire> y a tout le staff <rire> <rire> Elle le sait J'aurais pas dit vous insulter mais bon <rire> Et là tout derrière t'as. Tu sais, euh, ceux qui viennent jamais <rire> T'as ceux qui viennent jamais <rire> T'as ceux qui viennent jamais oh, je suis mort. Dauphin Oh merci Dauphin Eh hey, flipper flipper, Flipper Flipper, je te hais Flipper, je te hais Flipper, je te hais Flipper, flipper, tu viens flipper. Oh, oh, oh, oh. Pourquoi ils peuvent poser des bugs sur l'eau Oh merde. Attends, ils peuvent se noyer eux. Ah, yeah. Ayana nakamura Ah, il pas filmé, il est pas ça Qui est pas ça. Au secours. Ah attends Flipper, flipper. J'ai peur à ah, j'ai Du coup, j'ai même pas par où regarder, je te même pas. Pourquoi j'ai fait ça dans mon inventaire Je sais même pas non plus. Du coup, je vais faire ça. C'est go, c'est bon. J'ai peur, lunax. <rire> <rire> <rire> <rire> oh oh oh <rire> Ouh, alors, euh... <rire> je marche, je marre, je marre, je marre. Oh <rire> Mon golem, je suis vite fait, hein On se verra plus tard, d'accord à l'aide <rire> Attends, mais limite, si je réussis à adopter un cheval, je suis libre. D'abord où j'en trouve pas <rire> <rire> Pourquoi j'ai fait ce challenge Quoi En plus Ils sont plus rapides Ah <rire> <rire> <Je> suis suis <rire> <rire> <rire> <Punaise. rire> ah Attends, ah ah ah je ah ah ah ah je ah je ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah euh, je suis dans la merde <rire> ah, ah, ah. <rire> Attends deux secondes, pour juste récupérer ça oh oh oh En vrai, heureusement que j'aurais pas rajouté de la vénété aquatique Enfin devine Race alors, je viens de réfléchir à un truc. Et pour ceux qui me connaissent, euh, que ce soit IRL ou genre in-game. Oh, je suis déjà dans la merde en vrai. Je suis déjà dans la merde. <rire> je suis dans la gigasos. Vous savez, les gens, il existe genre une commande qui s'appelle Dolphin Grace. Et pour ceux qui savent pas Dolphin Grace, c'est pour aller plus vite dans l'eau. Vous savez très bien ce que je vais faire. 3, 2, 1. Ah, ils sont plus rapides. Oh, pouf. Oh Vous me rajoutez un pff, pff, pff, pff, pff, pff, pff. Mec, mais attends, mais... Ça a changé le stade Nox bizarrement pour me retrouver. Ah <rire> Attends, attends, attends, attends. attends, attends. <rire> je sais ce que je vais faire. Attends, je vais vite faire prendre un screenshot. Genre... Euh... Ah non Je me suis mis dans le Ah non, non, non, non, non, non, non, non, oh non, à l'aide à l'aide. Non, non, non, non, non, je me suis mis dans la non, je vais prendre un screenshot de base. non, ouais, un non, non, non, non, non, un non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, dès que possible, avec la bedrock. Devinez quoi <rire> Devinez ce qu'ils peuvent faire avec la bedrock! les gens, c'est le spéculé du montage, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Je reviens de à peu près plus de 10 heures de montage et c'est juste pour vous montrer ce que font les hunters avec euh, la bedrock. Donc, du coup, je vais en prendre et j'ai reload le texture le... pack, enfin le mode du coup. Alors, je vais faire ça chez dans en espérant que ça dedans. Il est dedans. Du coup, je vais mettre comme par exemple pour un seul hunter, voilà. Start menu, start Voilà, je vais d'abord aussi remettre le son. Donc, quand par exemple, voilà, on va faire une petite euh, voilà, une petite protection en bedrock, voilà, des familles. Comme vous savez, pour ceux qui jouent à Minecraft, mais la bedrock est le seul bug incassable. À part il faut 2 millions de TNT, un truc comme ça. Euh, source euh, YouTube TMTC. Ensuite, euh, je vais mettre en survie. Et bien sûr, je vais poser le dernier bloc. Et on va attendre que les 30 secondes se terminent. Comme par exemple, là, je vais prendre de quoi me... De quoi pour faire ma petite survie, etc. On va aller aussi vers le, le petit village au pire. Mais vous allez voir ce qu va... qui va se passer sera assez incroyable. Ah non Bizarrement, c'est bizarre ça. Ah c'est bon. Euh... <rire> Vous voyez ce que je veux dire par là <rire> oh, Tu tu veux me donner du pain Ah non c'est pas du pain. C'est pas du pain. C'est pas du pain. Non non non, non. c'est pas du pain C'est pas c'est pas du pain. C'est pas du pain. Aide <rire> T'as pas de T'as pas te fruits. Tu me donnes du pain. Ah, mais si je peux les perdre en vrai! Ok, ils sont un petit peu plus loin que d'habitude. Ah non! Non, non, non, non, non, non! l'aide! Ok, j'ai un dit, j'ai un dit, j'ai un dit, j'ai un dit! Ne cassez pas mon bateau, merci. <rire> J'oublie mon idée! J'oublie mon idée! En fait. Que je sois dans la forêt ou tout, je suis dans la merde. Sachant qu'une forêt, il y a beaucoup d'arbres. Et du coup, les arbres, ça me bloque. Je peux juste me rajouter d'aspides Et puis c'est bon, en vrai, j'en marre. Vous allez voir, les gens. Vous allez voir dans le nether. Petit conseil court. Bah, je sais, c'est ce que je fais. <rire> ah, vous n'avez rien vu. <rire> la magie de Minecraft. Waouh. Alors, je vais vite m'éloigner d'eux, puisque Covid tmTC Voilà Waouh Waouh C'est bizarre ça, je, je suis arrivé là-bas comme par magie Waouh <rire> ouais, donc ça Minecraft oh, ouais C'est Minecraft 1.16.5, t'inquiète C'est leur nouvelle mise à jour Oh bordel euh, Ouais T'as raison Lunax, faut que je cours <rire> Mais en vrai, je suis dans la merde très facilement... Je, je, je suis mort, je suis mort. Je suis mort en fait. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Je, suis mort. je, suis mort. je vais mettre une kiwi Vous me permettez, hein Vous, vous, vous m'aimerez si je mets du kiwi trou. trou Non Je peux juste monter. Tout ce que je peux faire. Regardez-moi tous. Ils sont tous là. A euh... oh cause de son bouclier, le Spaki n'a pas pu faire son MG Bateau. Oh, C'est dommage pour lui. Oh. J'étais presque. Pour bon, moi, ils sont cons. Ils savent pas où je suis. De quoi ils ont été téléportés De quoi ils ont été téléportés euh, Excusez-moi. <rire> Excusez-moi. <rire> Pardonnez-moi. <rire> ouais, mais ils sont téléportés, mais ils sont où oh, Je vais dormir. Hein. Le lendemain, peut-être, il va me pardonner. Il a dit bien peut-être. Salut eh merde. Casse-ta, casse-ta OH PUTAIN oh, oh, oh, oh. Ok Bon bonne nuit hein, même si la maison est cassée Bonne nuit Allez En vrai il faut juste que, vraiment que je trouve un petit... une, petit, une, petite, une petite forteresse. Ce serait parfait <rire> Je suis mort. Pourquoi y a un, un truc du nether par contre Attends, je peux me sauver vraiment Salut Ça va les Là, hey. <rire> Je me repars, tu sais Je me repars tranquillement <rire> Ok, maintenant je sais où ils sont <rire> Ils ont encore leur speed ou pas Ils ont encore leur speed Oh là là Du petit speed 5 pour le petit Baki pourquoi quand je mets un double 5 j'ai l'impression qu'ils sont tout proches de moi Oui ils sont tout proches de moi Allez comme d'habitude un petit peu de speed Et ils reviennent vers là où j'étais Ou plutôt que j'en mes peurs Je me crois quand même ils sont en train de courir Je <rire> mort T'as voir, toi? Hop là. Moins t'as reculé. Bah, quoi? Euh. J'ai pas. Ok, j'ai vraiment pas de, de bateau. Vraiment? J'ai pas de bateau. Jure. Jure. J'ai pas de bateau. Je veux même pas m'en faire un. Hein. Faut juste que je crois Je vais à peine bite. Ou au pire, que je suis les tuer. Arrêtez de faire les 3-6 comme les américains qui la gamme à mort. Mais d'où tu m'as trouvé D'où tu m'as trouvé dans oh, la Si seulement je pouvais butterfly, ce serait tellement... Il va me re... Oh non, me rush Non mais oh excuse-moi Ils sont en fer. Courir, tu sais faire. C'est pas comme si tu faisais ça depuis une heure 30 Ça fait depuis maintenant 2 heures. Oh, vous savez, les gens, est-ce que vous connaissez, genre, la magie de Minecraft Est-ce que, est que vous savez que vous, enfin, est-ce que vous savez que des fois, c'est extrêmement rare que, genre, il y ait un portail qui spawn sur vous Genre, regardez. 1, 2, 3... Waouh Attends, je refais. Oh mon dieu Waouh Ah ouais Regardez, il y a un portail qui a, Enfin, un bout de portail user qui apparaît juste devant moi. C'est la magie de Minecraft, hein. vous-même vous, vous le savez. Hein. <rire> c'est la magie de Minecraft. Allez Il est beau ton portail. Ouais, merci beaucoup. Et c'est le pire spot au monde. Oh putain, réellement, ils sont où eux ah, ils sont juste là. Bah, ça va, ils sont bien loin. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, pas maintenant pas non, maintenant. obligé non, non, non, non, pas non, choix pas choix. je non, donc... ah. ah... Ah... non, Minecraft a changé bizarrement <rire> Minecraft a beaucoup changé Et bah c'est bon hein. Je vais quand même donner des yeux et plus Un petit totem Ah là là pour ceux qui me connaissent Sur Linux vous savez très bien hein. Qu'est ce que <rire> Regardez Regardez Regardez <rire> De faut lui te parler puis je vais en ma train de défoncer c'est beau Minecraft C'est beau lui dire euh, je sais pas si vous voyez genre ces épées là mais c'est ultra shité mais non je vais pas utiliser <rire> Et enfin ben je vais prendre euh, Désolé, <rire> je vais prendre un petit bouclier. <rire> ah, finesse, Minecraft, ça me fume comme jeu des fois. Ils peuvent pas. Euh, attends, vous êtes sérieux là Ok, ils peuvent aller sur les arbres. <rire> ils peuvent aller sur les arbres, je retiens. Allez, ça c'est fait Mais la régénération du Stronghold est chelou Mais elle est stylée quand même Merde, ok, je t'ai trouvé Ok, nickel Je casse ça Je mets au middle Comme les speedrunners 3, 2, 1 Ils sont là, ils sont invisibles en plus Alors, oh, vous êtes prêts pour la bataille finale les gens Regardez-moi ce bordel Ils sont invisibles son Ils ami. sont ma vie Et qui va regarder Boire C'est du n'importe quoi C'est du n'importe quoi C'est une symphonie de truc parce Plus de 3 heures de live. J'ai enfin réussi oh, oh ça fait du bien Oh ça fait du bien terminé J'ai enfin terminé Le Ith Hunter <rire> En fait j'ai pas envie de parler Avec un peu de magie, ouais la magie de Minecraft T'as raison la magie d'un un c'est Bon Les gens Vous savez quoi Je crois qu'on va cesser là pour terminer ce stream, les gens, merci beaucoup d'avoir regardé ce stream. Franchement, c'était extrêmement plaisir. C'est le meilleur live en vrai. Je me suis beaucoup amusé. J'ai beaucoup eu peur aussi, mais bon, quand même, euh, voilà, faut pas, pas abuser non plus. Merci à tous. C'était JustBucky. Du coup, merci à tous d'avoir regardé ce live. JustBucky vous dit ciao. Allez.